Partage équitable et serein. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Baigne les esprits. De la clarté de ton cœur Afin que chacun facilite le partage équitable entre tous Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité Merci